Bonjour, bonjour mes chers élèves, comment allez-vous Alors pendant ces vacances, je vais vous raconter des histoires. L'histoire de Lila. Cette fois c'est la partie de foot. La partie de foot. Alors la partie de foot, il y a Elio, son ami Omar, c'est un très bon joueur. Il y a aussi Lila. C'est une joueuse. C'est une joueuse. Ils sont en train de faire un match. Elio n'aime pas le foot. Il a peur de la balle. Va dans le but, lui dit Omar. Elio lui passe la balle la tête basse. À présent, c'est Lila qui a la balle. Elle vole vers le but. Elio est terrifié. Elle va tirer. Vite Omar bondit et donne un coup de tête. Dans la balle, la balle est déviée. Omar a évité le but. Vive Omar Je répète encore fois. La partie de foot. Et l'eau n'aime pas le foot. Et a peur de la balle. Va dans le but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 Vite Omar bandit et donne un coup de tête dans la balle. La balle est déviée. Omar a évité le but. Vive Omar. C'est donc euh, l'histoire de Lila, la partie de foot. Alors qu'est-ce qu'on va voir ici, ici? On va voir des questions de compréhension. Voilà. La compréhension et débat oral c'est le sport le foot c'est parmi les sports les plus euh, favorables au monde alors pourquoi Elio n'aime-t-il pas jouer au foot pourquoi Elio n'aime-t-il pas jouer au foot pourquoi dit-on à la fin vive Omar vive Omar pourquoi dit-on à la fin Vive Omar. Préfères-tu les jeux collectifs ou les jeux individuels Préfères-tu les jeux collectifs ou les jeux individuels Penses-tu qu'il y a des sports pour les filles et d'autres pour les garçons Explique pourquoi. La première question. Pourquoi Elio n'aime-t-il pas jouer au foot Pourquoi Elio n'aime-t-il pas jouer au foot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 Et terrifié et il va tirer vite Omar vite Omar bondit et donne un coup de tête dans la balle la balle est déviée Omar a évité le but vive Omar vive Omar alors je vous laisse un peu le temps de réfléchir après je vais vous répondre aux questions alors, voici les réponses pour la première question. Pourquoi Elio n'aime-t-il pas jouer au foot euh, Elio n'aime pas le foot car elle a peur de la balle. Euh, Elio n'aime pas jouer au foot car elle a peur de la balle. Elle a peur de la balle. Pourquoi, dit-on à la fin, vive Omar Parce que, tout simplement, Omar a évité le but. Omar a évité le but. La balle est déviée. Omar a évité le but. C'est un très bon joueur. Alors préfères-tu les jeux collectifs ou les jeux individuels C'est une question ouverte. Alors toi, est-ce que tu préfères les jeux collectifs comme l'exemple de football, euh, basketball ou les jeux individuels comme la natation, l'équitation, etc. Penses-tu qu'il y a des sports pour les filles et d'autres pour les garçons? C'est une question ouverte aussi. Penses-tu qu'il y a des sports pour les filles et d'autres pour les garçons? Moi, je ne crois pas. Parce que même le foot, il y a des, il y a des filles qui jouent le foot. Sont des bonnes joueuses de foot. La même chose pour les garçons. Il y a quelques sports qui est réservé pour les filles, exercés par les garçons. Comme l'exemple de la danse classique. Voilà. La partie de foot. Encore une fois, écoutez bien, essayez de lire. Elio n'aime pas le foot.